Je suis Jérôme Lé, le directeur de l'office de tourisme du ce qui est un petit territoire qui se situe tout au sud de la côte landaise, à proximité immédiate du, du Pays basque. Il était important pour le territoire de le décrire le plus précisément possible ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on était engagé sur des démarches écotourisme, tourisme durable. Et donc on avait à cœur de, de développer aussi une carte dont on avait la maîtrise et dont la dépendance euh, euh, n'était pas exacerbée, comme ça peut être le cas par exemple avec Google Maps. Et l'idée d'une carte collective, euh, libre de droit, euh, euh, nous paraissait également répondre un petit peu à cette problématique de durable. Ce projet euh, que l'on a mené conjointement avec Territorio euh, nous a permis déjà de se former à l'utilisation de, de nouveaux outils que nous ne connaissions peu ou pas, comme OpenStreetMap, qui je rappelle est une carte collaborative, en deux mots c'est le Wikipédia de, de, de la cartographie, et qui nous a permis de nous rapprocher de, des collectivités, de travailler avec les mairies, et l'intérêt justement il est là, c'est de pouvoir euh, engager un petit peu des des, des citoyens, des gens qui sont aussi des utilisateurs de la cartographie, de travailler également avec bon nombre d'institutionnels. Nous avons par exemple travaillé avec le syndicat de collecte des ordures ménagères qui a mis à notre disposition la géolocalisation de, de tous les points de tri. C'est une information importante. Ce travail a permis euh, à l'Office de tourisme du Seignanx de mettre en ligne des cartes extrêmement détaillées et d'en éditer aussi euh, des, des, des plans papier. Et donc cette carte papier, Connecter à la carte web permet donc de répondre efficacement, rapidement. C'est important pour nous, office de tourisme, de répondre rapidement aux gens et efficacement. L'avenir avec ces cartes-là, c'est que déjà, on, on, on peut les, les, les retravailler en temps réel hein, et combler un défaut de carte, une lacune, un, un trou de données, par exemple. Ça, on, on va pouvoir le, le travailler collectivement. Et détenir déjà un, un maximum d'infos sur, sur le territoire pour le décrire et le promouvoir, tout simplement.